Oui, bonsoir. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment euh, donner l'accès à un développeur ou à un employé à votre compte Facebook entreprise. Donc, si vous êtes une entreprise, ça peut arriver que vous ayez besoin de donner les accès à un employé, soit pour la gestion de votre contenu ou pour être en mesure de faire des manipulations au niveau des API ou au niveau de la création des fonctionnalités. Donc, juste pour un peu mettre en contexte, nous travaillons par exemple avec des entreprises pour être en mesure d'intégrer des modules de communication comme euh, Facebook Chat ou alors euh, de créer la possibilité aux entreprises de mettre l'option de connexion avec Facebook. Et pour ce faire, parfois on a besoin d'avoir accès au compte euh, Facebook de l'entreprise. Je vais vous expliquer les étapes à suivre et nous allons voir ensemble comment ça marche. Donc, la première chose que vous devez faire, lorsque vous voulez donner accès à un employé, c'est aller sur votre navigateur. Donc, vous allez aller sur votre navigateur. Donc, peut-être je vais essayer de déplacer. Euh... Donc, vous allez aller sur votre navigateur, vous allez chercher Business Facebook. Et quand vous allez euh, aller, quand vous allez être au compte Facebook Business Facebook, normalement, il faudrait regarder, euh, regarder pour voir quelle, entre... quelle page Facebook vous souhaitez donner accès à votre employé ou à un développeur. Donc dans mon cas par exemple, j'ai plusieurs pages ici. Je vais cliquer sur Proceed Web. Et ensuite, il faudrait aller sur l'onglet Settings. Donc, ou Configuration. Et là, vous avez l'onglet People. Et là, vous pouvez tout simplement cliquer sur Ajouter. Et vous allez mettre l'adresse courriel euh, de, du développeur ou de l'employé que vous souhaitez. Ajouter. Bon, dans ce cas particulièrement, j'aimerais ajouter euh, peut-être mon adresse courriel. Okay, donc là, je vais ajouter mon adresse courriel et je vais cliquer sur suivant. Et à ce niveau, euh, il y a les options d'ajout. Donc, Est-ce que vous voulez ajouter comme employé ou administrateur? Je pense que c'est plus recommandé de mettre comme employé, tout simplement parce que euh, vous ne souhaitez pas qu'un employé puisse avoir la possibilité de supprimer euh, vos infos, votre page parce que bon, on a eu cette expérience dans le passé où il y avait quelqu'un qui gérait la page avec nous mais la personne a dû supprimer donc ce qui fait que vous, vous allez sélectionner l'onglet employé et vous allez cliquer sur show advanced options où vous allez sélectionner euh, l'onglet que vous souhaitez assigner à cet employé donc si c'est un développeur éventuellement il faudrait donc euh, assigner développeur, si c'est un analyste financier il faudrait assigner Analyste financier. Si c'est un éditeur, bon, euh, un éditeur financier, vous pouvez aussi sélectionner cette option. Bon, dans le cas qui nous concerne, si c'est par exemple un développeur, donc je sélectionnerai développeur et ensuite je vais cliquer sur « Suivant ». Et à ce niveau, il faudrait donc sélectionner euh, l'entreprise. Les, les, le, et ça, c'est la liste des pages qui se et des fonctionnalités qu'on a eu à développer. Donc, comme vous voyez ici, il y a les pages Facebook qui sont disponibles et il y a aussi les API que nous avons eu à développer. Donc, ça veut dire que vous pouvez donner l'accès selon le besoin à une entreprise, donc, euh, euh, à un développeur, à un employé en fonction de, des options qui se trouvent ici. Donc, moi, je souhaiterais donner accès à web par exemple, et je souhaiterais aussi donner accès au, au Facebook Pixel de web Donc, Et ensuite, je vais cliquer sur « Suivant ». Ok, donc dans ce cas, pratiquement, je vais, euh, oui, bon, du moins, je peux, euh, ensuite, je fais suivant, bon, je fais continuer, et je peux envoyer l'invitation. Donc à ce niveau, vous allez cliquer sur Send Request, et quand je vais cliquer sur Send Request, donc, ça va me dire l'invitation a été envoyée. Et normalement, si je vérifie mon adresse courriel, Ok donc, donc là dans mon adresse courriel j'ai le message qui dit euh, you, you have been invited to join ProSciWeb. Donc, donc là je vais cliquer sur donc là je vais cliquer sur guest ta tête et quand je vais cliquer sur Get à tête euh, on va me demander de mettre mon nom bon je vais mettre mon nom Géblas Géblas et je vais cliquer sur continuer et à ce niveau, il y a Verify, Country, Canada. Et ça, je clique sur Continuer. Et ici, ça me dit OK, Verify. Bon, là, je clique sur Accept, Accepter l'invitation. J'espère que ça vous aide. Si vous avez des questions, je vous invite à laisser euh, en bas de cette vidéo. Il sera un plaisir de les répondre. Merci beaucoup et passez une excellente fin de journée. À bientôt. Bye.